et eh bien salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale sur take care stories let's go on y va ad e je sais pas quoi on y va let's go on va quitter le bus voilà on quitte et on va ici <rire> let's go on a deux joueurs c'est pas mal donc à un moment ils vont être obligés d'aller dans le bus hein. voilà. On va ah, vous lancer aussi une vidéo assez ah, bizarre euh, sur Tiger Story. Story. Et euh, là on va Butterfly Effect. On vais... On va faire cette aventure commune avec um. Euh... Avec, avec. du On va découvrir notre, notre nounou, on va dire comme ça. Ah des arbres c'est trop beau, c'est génial, j'ai génial. On va dire on est quand tout petit, on dirait des bébés dedans deux ans, Ils sont même pas nés ils ont au moins 8 mois. waouh mais moi j'étais comme ça quand j'étais petit. Mais euh, là en fait c'est pas un peu dangereux, il n'y a pas genre un adulte qui vient avec nous là parce que c'est dangereux avec dans les bus tout seul, un hein, bus qui conduit tout seul, je pense qu'il en tête. Donc euh, voilà. Ouais, on n'a pas réfléchi à ça. Il hein. n'y a pas d'adulte. on est tout seul juste là nous tu vas arriver là. mais que tu as intérêt à t'abicher parce qu'on met toute la vidéo là oh elle est belle hein je okay. bonjour mon nom est lili je, dans... <rire> je vais vous garder pendant deux jours elle okay, va me garder en gros chez elle pendant une journée venez euh, go entrer en gros Bah, on peut entrer s'il vous plaît Si la Saint-Valentin, on veut entrer s'il vous plaît Parce que là t'as mis un cœur, donc veux... forcément c'est que oh, Saint-Valentin. Voilà. T'as pas de copine seule, seul le seul monde. Oh, il y a un chat Oh, j'ai rêvé de voir ça quand j'étais Oh là là. Oh, c'est magnifique. Ça c'est pas les trucs euh, genre. Euh... Ça c'est les trucs. Euh... Ah, ça c'est les trucs. Euh... Ça, c'est les trucs. Euh, ça, c'est le chat là qui est avec la souris. Là, <rire> zéro. Elle est Alors, moi, je... je vais lire tous les messages. Là. Ah, bah voilà, je suis 4 vient de mettre une nouvelle vidéo. Voilà, bah c'est cool. On hein, va oh, bah, non laisse-moi y aller. Moi, y aller. <rire> aller. C'est à moi, ma balance. Soir, j'ai ma balle. Boutique, qu'est-ce qu'on peut y avoir? Un parapluie, mais il est trop bien fait parapluie. C'est un bâtard, lui. C'est c'est vraiment un bâtard, lui. Pardon. Euh, euh, les gars, euh, si vous avez faim, euh, bah venez. Ok. En gros, oh, elle a dit, elle a mangé. Elle a mangé. Elle dit, les gars, on a 4 ans quand même. Qu'est-ce qu'on a mangé Alors. Dans les stories, j'ai connu des trucs où c'est empoisonné. Donc, moi je mangerai la pizza. Moi, ouais, la pizza, ouais, moi, la pizza, genre, j'en raffole. Là, j'espère que c'est pas empoisonné. On va pas le manger dans le doute. Voilà, parce que je sais qu'on a faim, tu vois. Ok, allez-y. Euh, le burger a été, a été voté. C'est le gagnant. Ok, c'est le burger. C'est le gagnant. Ok, les ok, allez-y. En gros là va faire un truc et elle nous laisse manger. Mais qu'elle nous donne le burger s'il vous plaît. Je suis vrai que moi j'ai pas trop enfin Donc elle a un peu raison de ne pas le donner, c'est-à-dire qu'il est -à -dire qu y a un peu bon un là. Là met du truc empoisonné dedans là. Ça se compte là actuellement là. Ah non elle est là. Elle est grande hein. Elle est grande hein, on peut on peut pas s'attraper. Hein. En fait c'est un, un fantôme le truc il va... il Euh Non, non. Allez-y manger, moi je vais ouvrir la porte. Ok. Vas-y, ouvrir la porte. Yay yeah. C'est peut-être le livre de pizza, attends. Mais me... je me réfléchis. <rire> ah oui, il a un pot de biche. Comment est-ce que ça Comment est-ce que ça Voilà. Je mange pas ça moi. Ne mangez pas ce truc. Voilà. Ok, maintenant il est l'heure d'aller dormir. Non, euh, nous nous voulons jouer. Ouais. Ok. Je vous ai dit d'aller dormir. Ok, Bon, on va dormir. Hein, bon, on espère que la nuit, il y aura rien, parce qu'il n'y aura rien dans les stories roblox. Il y a même des stories sur cible, je crois. Allez, dormir, tu vois donc, voilà quoi. Oh, oh non, pas d'électricité, et puis des je vais, euh, je vais aller, euh, bah, du coup, tourner le narrateur. On va faire comme que le générateur marche. Et va bah, où oh. Oula là, oula là, là, là j'ai peur là-bas. My God, qu'est-ce que c'est ça euh, derrière, euh, derrière la fenêtre Oula là, là j'ai peur. Oh, si nombre. Faire quoi oh, là Ça m'a fait peur Oh, oh. je veux pas mourir laisse moi tranquille faut le faut tuer faut tuer pourquoi ils veulent tuer des enfants c'est des gosses on est des gosses c'est un loup le truc c'est un loup Courez <rire> On est des gosses On pourrait, on pourrait. Faut se cacher, faut se cacher. On n'a plus de santé en plus. Parfait. Le générateur est en marche. Je suis sûr, c'est assez ah, moi et hey, euh, un monstre nous a tous attaqué. Quoi? un Quoi, monstre? Ah. Stop, arrêtez de me faire une blague. Elle croit que c'est faux là. Elle ne croit pas sur celle. Venez tous euh, maintenant. Allez, dormir. Hein. Tiens ton lit pour dormir, ok. Allez au lit. Nous attend. Alors, tu veux savoir, euh, sur, où je de cette vidéo, il est exactement 21h chez moi. Ok, okay. bon. Euh... On parle de dormir. Hein. Alors, on, on dort. C'est hein. cool ça. C'est Ok. okay. Mais il est revenu je suis sûr c'est elle avait nous tuer. oui mais qu'est ce que c'était qu'est enfin, ce que c'était vraiment lui c'était le monstre il faut aller le dire à la, à la mec la, la, me, la meuf là mais où oui, il elle est passé où la meuf là le Oui, je peux pas dormir, c'est Ah Alors, c'est le matin, là. Euh... Bon matin tout le monde. Bon matin les enfants. Venez en bas des escaliers à la cafétéria pour euh, prendre le petit déjeuner. Bon, pour aller manger le petit déjeuner. Bon. Non il n'y a pas de bug, c'est juste euh, est juste elle là qui prend du temps là à faire manger. Aujourd'hui alors nous de a manger des pancakes. Je prends pas les risques de manger moi. Quoi J'adore les pancakes. Je suis la meuf là, qui parle. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous voulez des vidéos réactions ou pas. Des clips et tout. Si vous voulez aussi d'autres jeux. Comme des jeux sur Steam, voilà ou quoi. Voilà, dites et puis on te vient quoi. Putain avec la thune lui gagner tu vois C'est comme ça tu vois je m'en gagne pas trop mais... alors du coup là le... pardon c'est bon c'était alors maintenant euh, quelle heure est-il je ne sais pas qui est arrivé... Pardon, enfin, excusez-moi, je suis désolé. Euh, L'heure de jouer. Oui. Euh, euh, ayez de, de la joie tout le monde. <rire> avec vos amis. Euh, J'aime pas, pas trop jouer moi parce que tu vois, il y a un monstre qui vient nous forcer. Euh... C'est un Il y a un monstre qui veut nous tuer elle elle s'en rend même pas compte bon c'est vrai que c'est un peu ennuyant la leur non on peut pas jouer une vidéo il ya une maison là bas on peut pas y aller pour le moment mais on peut acheter un autre truc dans le shop ça c'est mais elle est où la meuf du coup J'ai pas eu le temps de venir jouer. Hé hey, les gars. Hé hey, les gars. Euh... on croit de repartir quelque part. Watch Galo. c'est c'est... Mmh, ok d'accord, regarde, okay. tu dois te charger... Ah, Watch Galo doit se charger de lui, ok Il, il, il doit se charger de nous, ok Je pense pas qu'on va finir cette story jusqu'à la fin parce que la vidéo dure 45 minutes et moi je dois pas le temps pour le montage après tu vois. si j'en fais bien sûr euh... quoi quoi quoi et et, euh... et la joie elle est où là dedans mais pourquoi dès qu'elle part c'est chaud ça les gars. Euh, mais pourquoi dès qu'elle a dès qu'elle est partie genre ah, putain, quand il est là il se passe... Moi je suis sûr c'est là. Un chalac. J'ai peur. Dans la maison... La maison est en feu. Quoi Pas pompier moi je suis pas pompier oh, c'est moi ok um, avec la place avec cette place il faut qu'on faut qu'on gros faut qu'on se on s'échappe d'ici ou attendre pour euh, que, que Lily revienne S'échapper, bien sûr. Euh, nous vont bien sûr s'échapper. Euh, alors d'abord, nous devons trouver... On doit trouver un truc. Quelque chose pour sortir. Ah. Euh, et euh, peut-être la, la grille de ventilation... En euh, gros, la difficulté de la vie. Peut-être peut il faut trouver... Euh, un kraut, kraut si un je crois que c'est un croche, c'est je crois Trouver, trouver une grille euh... de Mais mais comment on monte? Ok, c'est bon. Faut un pour peu, briser la trappe de, de, de la sont ouverte. Trouver un truc pour trouver la trappe là, pour parfois pour l'ouvrir. C'est long. vais de la nuit bientôt. Trouver la. Un tipeau brisé. C'est vérifié dans la cafétéria. Peut-être quelque chose. Je pense. Ah, j'ai trouvé un marteau. Peut-être ça, euh, ça nous peut nous servir. On peut peut-être l'utiliser. Let's go. On y va. Allez. Let's go. Somewhere, anywhere. Je devine. Il y a des endroits là où je comprends pas. Ah oh mince, il y a le nœud. Et euh, il ça me nœud maintenant. Pourquoi on est en bas <rire> là il dit pourquoi on est en bas genre euh, on est en bas ici ouais. il faudrait escalader là haut en gros il faudra il faut sauter là haut tout est pour casser mais nous ne sommes pas échappés Euh, leur tourne qu'est ce qu'on va faire bon. lui va bientôt revenir d'une seconde l'île peut revenir pour, pour, pour, pour revenir d'une seconde à, à l'autre maintenant mais non on est trouvé euh, que du coup la casser la vie la crise de la paix euh, dans les aérations après t'as compris quoi t'as regardé les balles hum. Alors, je sais pas combien de temps la dure la historie principalement si on va dire petit est-ce que tu as bien gardé tout le monde? Euh, oui. Mais euh, juste y a eu un monstre. Il n'y a pas de monstre. Tu dois tu dois juste être terrorisé. En <rire> gros voilà, elle dit qu'il. Tu es, es d'accord? Je suis content que tu aies garder des enfants. Ok j'ai rêvé d'un monstre Oui il était là ici On a été autorisé par ça je sais pas comment faire maintenant Maintenant on sait pas comment faire là Mais si la porte ouvrait, qu'est-ce que vous ferez Non, non le le jardin, euh, le, la porte du jardin et est bloquée. Attends, euh, on peut ouvrir, euh, on peut briser la glace avec euh, le marteau. Mais je sais pas où il est moi, le marteau. Quoi Pourquoi on est mort C'est peur de les garder vrai. On a 23 de sortés là. Ok, on a survie mais c'est chaud bien euh... on a juste à rester euh, maintenant dans la forêt et attendre que le temps passe avec temps passe avec temps passe tout votre bonheur se réalise temps passe euh, juste il faut trouver à manger dans la forêt dans cette, dans cette, dans cette forêt Et malheureusement, les amis, on va devoir s'arrêter là pour cette vidéo. Euh, vraiment, voilà. Je sais qu'on n'a pas continué. Euh, voilà, euh, je continuerai tout seul. Je vous raconterai euh, la fin de l'histoire dans la prochaine vidéo qui sortira demain. En tout cas, je suis content de vidéo, alors vous dire pourquoi. Ici, si je finis pas parce que tout simplement, je dois faire un truc de de de donc euh, voilà Donc, voilà. Et moi, je vous dis voilà, à très bientôt. Voilà. Et puis, on se retrouve, je pense, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les potes.